Chers traders et investisseurs, mercredi 23 octobre, bonjour Alors toujours pareil, rien ne bouge, nous vivons une dérive, ou plutôt une consolidation latérale depuis plus de huit jours de bourse maintenant. Les marchés sont extrêmement calmes et ne varient que de quelques dixièmes de pourcentage d'un jour à l'autre. Donc nous devons patienter et attendre de voir plus clair comme doivent le faire également les anglais dans le fog londonien dû au Brexit. Les marchés, il faut le noter, restent toujours bien orientés. C'est très important comme nous l'avons souligné déjà hier. Alors patientons et voyons comment euh, évoluent les choses et les marchés dans les jours qui viennent. Dans ce contexte, ce matin, ce fut simple, clair, un petit peu ennuyeux. Nous avons réalisé un seul trade accompagné d'une médaille de diamant bleu. Nous espérons un après-midi, un trade gagnant bien sûr, un après-midi plus active. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une bonne journée et à demain.